Je m'appelle John Molson. Je suis un homme d'affaires, propriétaire, foncier, officier de milice et homme politique, né en 1763 en Angleterre. À l'âge de 8 ans, je me suis retrouvé orphelin. En 1782, à l'âge de 18 ans, j'ai immigré à Montréal et commencé à travailler avec des amis dans le commerce. J'ai débuté dans le commerce de la viande pour ensuite travailler dans une brasserie et je suis vite devenu le propriétaire. C'est ainsi que j'ai commencé à produire de la bière. C'était le breuvage favori des Anglais. Je suis aussi un homme qui aime les nouvelles inventions. En 1809, j'ai décidé de construire un bateau à vapeur, ce qui est alors une grande nouveauté. En 1809, l'accommodation a fait son premier voyage entre Montréal et Québec. Par la suite, j'ai possédé ma flotte de navires pour faire du commerce. Mes affaires devenant très importantes, je me suis aussi impliqué en politique. À sa mort en janvier 1836, John Melson compte parmi les plus importants hommes d'affaires du Bas-Canada. Maintenant, lorsque vous entendrez parler de Melson, vous saurez de qui il s'agit.